Je rappelle que le défilé du 1er mai n'est pas un défilé de mode, ni un défilé militaire, alors pas besoin de mettre ni loup-boutin, ni brillantine, ni uniforme. La consigne, c'est d'avancer tranquillement avec une démarche déliée en prenant un air détaché. Les plus expérimentés pourront lever le bras, les experts scanderont un slogan de leur choix en fonction de leur humeur. Attention toutefois aux arrêts brusques. Là, il est fortement conseillé de s'arrêter en totale synchronisation afin d'être sûr de ne pas rentrer dans le cul de celui ou celle qui est devant, au risque de se faire emboîter par celui ou celle qui est derrière. Pour ceux que ça intéresse, Jean-Mille distribuera du gâteau sport en tête de cortège afin que vous puissiez tenir le le coup et moi je vous distribuerai de la choucroute à l'arrivée alors hop hop allez on y va mais allez hop on y va